Écoute tout le monde les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi. vous allez avoir un deck absolument incroyable, un deck surprenant, un deck en devenir et un deck génial à jouer, alors on va parler très rapidement d'Instant Gaming, le retour du jeu concours pendant plusieurs mois, euh, il n'y avait plus du tout le jeu concours, alors Instant Gaming vous connaissez, vous pouvez euh, évidemment acheter un jeu pour beaucoup moins cher, euh, bah, je me baladerai rapidement sur, sur le site mais en gros voilà, il y a un petit lien dans les commentaires et descriptions de chaque euh, vidéo, que ce soit Marvel Snapper Stone ou euh, Battlegrounds, ça vous emmène ici et là vous avez un Énorme bouton participate alors moi je voulais vérifier s'il y avait vraiment rien à faire s'il y avait juste à cliquer sur participate et c'est tout bah en fait oui donc j'ai cliqué donc si je gagne le jeu bah je vous le je vous l'offrirai évidemment vu que je joue qu'à des free-to-play, mais quand bien même, euh, si vous cliquez sur le lien, ça vous emmène directement là. Euh, donc, vous avez jusqu'à la fin du mois pour gagner un jeu. Et voilà, il y a le bouton « Participate ». En gros, vous cliquez dessus et c'est tout. Donc, ça vous prend 10 secondes pour gagner potentiellement euh, bah, un jeu, le jeu de votre choix. Donc, vraiment, n'hésitez pas, foncez, foncez, foncez. Et sinon, évidemment, bah, sur un gaming vous connaissez, vous avez des réductions sur tous les jeux, toutes les consoles. Moins 30, moins 28%, moins 24, moins 24, moins 38... Bah ben voilà, vous pouvez même parfois avoir des boosters d'Earthstone, de euh, avoir plein de choses comme ça. Donc euh, vraiment, c'est hyper intéressant et je vous invite vraiment euh, même si les jeux ne vous intéressent pas, bah, gagnez un jeu, au pire vous le revendez, euh, vous l'offrez à quelqu'un, donc voilà ça vous prend euh, 10 secondes, pour, même 5 secondes, même 1 seconde si vous êtes très rapide pour gagner un jeu gratos. Alors euh, le deck que je vais vous présenter c'est tout simplement le druide fatigue, alors c'est un deck qui est euh, merveilleux tout simplement, alors fatigue avec les procès fleuves, fatigue avec les euh, éclipses solaires et procès fleuves, on a évidemment crustace et cupide qu'on va pouvoir activer avec labyrinthe végétal et on a... Euh, deux AoE absolument génial Ozumat avec Labyrinthe qui fait finalement une AoE qui va détruire tout le board en face euh, parce que ça active l'Oral d'agonie d'Ozumat donc ça c'est génial. Et vous avez euh, également le Pogoteur popuri qui seul déjà est très cool mais évidemment avec l'Avocat de l'Antre bah forcément ça fait une AoE chez l'adversaire donc voilà on a un deck qui va faire du mana, on a un deck qui va euh, gagner beaucoup d'armure évidemment avec les petites toolbox des flûtistes, euh, Chagroovy, euh, ça c'est pour le pouvoir héroïque mais pour l'armure on a euh, l'esprit libre, voilà. Euh, sous le TC on a. Merde j'ai enlevé mon ETC. Euh... Bah, je vais le remettre et comme ça. Donc sous l'ETC on a euh, Théotard. Donc Théo. Normalement on le chope. Ah mais et, et, je l'ai déjà remis avec le 3. Ah bah voilà c'est ça, en fait je l'avais déjà remis euh, Ok, donc c'est bizarre, on l'enlève, on le remet Et il garde ses trucs, donc Zola, Théotard Va y fendre, même si on n'en a pas trop besoin Mais c'est quand même toujours un petit plus En fonction évidemment euh, des match-up Est-ce euh, que j'ai autre chose à vous dire sur le deck euh... Ah oui, les, les, les vidéos hyper... La vidéo est hyper intéressante Vraiment je vous invite à la regarder dans son entièreté Je pense que ça peut vous donner un énorme énorme Bagage technique pour bien maîtriser le deck Parce que il y a des très bons plays que je fais, il y a des erreurs que je fais Mais ces erreurs je les analyse tout de suite Et ça permet de rebondir, enfin voilà, cette vidéo voilà elle est très intéressante pour vraiment avoir voilà, le fameux bagage technique suffisant pour aller en ladder avec ce deck et vous éclater c'est un deck en devenir, c'est un deck qui a fait des très bonnes performances en ladder, c'est un deck joué par LVGE qui est un des meilleurs joueurs du monde donc on est vraiment sur un deck qui à l'heure actuelle voilà, attend finalement il, il a un match-up 100% contre certains matchups vous allez voir mais voilà, c'est un deck qui existe sans exister, mais il peut clairement demain passer tiers 2 ou tiers 1. Vraiment, euh, je le crois sincèrement. Donc voilà, bref, c'est un deck qui est, qui est hyper sympa et hyper technique. Et finalement, même les mauvais match-ups sont pas si mauvais que ça. Bref, je vous laisse regarder la vidéo. Il y a suffisamment de choses techniques pour pas en rajouter ici au visionnage. Et c'est parti contre un DK, DK Blood ou DK Frost, même s'il y a des DK Rune Impie un petit peu. Alors le match-up contre Rune Impie, il peut être un petit peu compliqué parce qu'ils vont finalement étendre les boards et en général, ils vont les étendre euh, bah assez rapidement. Donc forcément, nos grosses Aoe qui vont côté euh, Dimana, par exemple le Pogoteur Popourri avait, euh, avait le petit euh, Avocat ou alors euh, l'Ozumat avec le, le lieu. Bah forcément, on n'arrivera peut-être pas jusque-là. Par contre, le DK Frost, match-up est plutôt cool parce qu'on va générer beaucoup. Euh, alors, ça, c'est plutôt chouette. On va creuser le deck. Donc, le DK euh, Frost, bah on a quand même un deck qui peut générer beaucoup d'armure. Donc, on va être vraiment, vraiment pas mal. Et évidemment, DK Blood, ça va être le match-up euh, Free Win. Ça va être le match-up 100%. Enfin, théoriquement, 100%. Évidemment, on peut perdre. Mais c'est un excellent excellent match-up. Est-ce euh, que je fais le chat Ou je fais le procès maintenant Je crois que je vais chat groovy. En tout cas ce qu'on va chercher avec ce deck c'est évidemment procès fleuve. Hein, ça va être une carte importante. Et euh, tout ce qui est euh, petite bête finalement. Les esprits libres. Les Chagrouvi, euh, Voilà tout ce qui permet de compoter euh, le pouvoir héroïque. Donc là on a un beau pouvoir héroïque. Il est plutôt strong. On peut aller chercher ça si on veut. On peut pièce le crustacé. Ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas de pièce le crustacé. C'est un 7-7. C'est pas forcément un truc qu'il peut gérer tout de suite. Quand bien même s'il le gère, c'est avec le la frappe de... de mort. Frappe de témor. Donc euh, ça met que 6, hein, frappe de témor. Donc il faut qu'il envoie le médic dedans. Et derrière, je fais Procephal assez tranquille. Et s'il le gère pas, bah, j'ai mon spécialiste des reprises derrière qui peut être vraiment, vraiment sexy. Donc bon, là il le gère, mais... Donc là il est content, il pioche des cartes. <rire> euh... J'ai envie de, de podzik. En fait j'ai envie de curver un peu. J'ai envie de curver un peu. Ça me plaît bien. Vous voyez on, on développe pas Procès fleuves, mais c'est pas si grave. Bon après curver contre un deck contrôle on s'en moque un peu mais je pense que c'est quand même... Ça c'est quand même une bonne carte. J'allais dire, est-ce qu'il a lu la carte C'est bizarre. Euh, Peut-être pas. On fait forme aquatique. Sur le labyrinthe. Comme ça, on a un, play un peu enfin, on a un play en termes de mana qui est très intéressant. Avec le procès fleuve, le labyrinthe. Boum, boum. On grignote. On est sous procès fleuve. Euh, on n'a pas le petit gain de mana en plus avec le nourriche ou avec... Mais bon c'est pas si grave, franchement le, le normalement il est vraiment pas censé m'agresser. Et puis on a notre combo, Ozumat, Labyrinthe si on veut tout détruire. Normalement on n'aura pas envie de tout détruire parce qu'il y aura pas de créa. Ça on peut le jouer comme ça, l'idée c'est aussi de considérer qu'on va avancer vite dans le deck. Donc euh, c'est pas grave de balancer juste un spécialiste comme ça en mode 3-3. Ok. Euh, bon ce sera plutôt ça. Le pouvoir il est 3, hein. donc on peut aller chercher ça, on va prendre le mana, ou alors on copie, se transforme en une copie 3-3 d'un serviteur. On peut copier euh, son croc euh, Gnome hein, si on veut. Hein. Franchement, est-ce qu'on a vraiment envie de copier Ah, croque gnome euh, me permet de tuer ça. Tu les deux cartes. Franchement, ça me déplaît pas. C'est un peu bizarre, mais. En vrai ça me déplaît pas. Je vais taper là, je gagne mes 3 life, j'ai rasé le board, c'est ce qu'on veut. Euh, L'Ozuma t'arrive pas tout de suite. Prochain tour je fais juste sous roi. Franchement on s'en fout du mana en plus. Je pense que je vais pas faire grand chose. Soit c'est un truc qui arrive T4 et il y a un vrai peps derrière. Mais là finalement, il y a aussi pas besoin dans ce matchup d'avoir le peps. Enfin le, le fait d'avoir le mana en plus c'est pour pas se faire distancer en termes de tempo parfois. Pour euh, nous, on perd la tempo mais on peut faire un truc un peu plus fort que l'adversaire, ce qui fait que naturellement on va la récupérer. Ouais, euh, Mogren c'est un peu chiant même. Mais... Non, c'est carrément chiant. C'est pas mal ça avec ça. C'est chiant hein, de ne pas pouvoir tuer euh, Mogren. J'aurais pu le trade mais... Oh, J'aurais peut-être dû le trade Je sais pas Je crois que c'est une connerie, en fait j'ai hésité mais... En fait le truc c'est qu'en le trade en pas je lui donne justement la possibilité de jouer des asphyxiés et jouer des cartes Bon après c'est pas grave, hein. franchement on a Osumat Un nub est cool Je crois qu'on va juste faire un... Est-ce qu'on fait un nub maintenant Franchement on est bien en pv On peut faire un play vraiment bizarre hein Du style juste je joue des petites cartes hein Ou alors je fais un procès On va faire un play, un play bizarre du style Procès fleuve, ça on pioche une bête, esprit, et on va, je pense qu'on va copier ça. Celle-là c'est l'armure, donc comme ça on a des gains d'armure, euh... et prochain tour on a notre play avec euh, labyrinthe et Ozumat où on détruit tout le board, en termes de PV on est bien... Notre pouvoir qui nous mettra euh, 4 d'armure. Donc pour 2 mana, on prendra 4 life. Donc un life de plus que ce que nous met Mograine et accessoirement euh, euh, Execo avec euh, avec ça. Là, il va détruire le board sensiblement. Je peux même faire euh, Anub et Ozumat. Mais j'ai peut-être envie de garder. Euh, <coughs> J'allais dire j'ai envie de garder Anub pour Zog Volgroin. Mais en vrai, dans ce match-up, je sais pas s'il faut vraiment un Zog, Zog Volgroin. On va voir On va ça Combo Ok Là c'est bien parce qu'on a repris On va dire l'initiative euh, Ça je veux le jouer juste pour les 8 d'armure Dans l'absolu euh, Les éclipses solaires Je vais pouvoir peut-être les jouer sur euh... bah, Sur plus grand chose En vrai En vrai sur plus grand chose euh, Dans le match il est possible Qu'il peut les... faille peut-être les garder avec Procès fleuve mais Je suis même pas sûr de ça Là on est méga bien. Ouais, il est obligé de vider sa main. On évite pas sa main là. Il juste le vilain. Ok. Euh... Hum -hum. On n'a pas notre Zoc. Mais c'est pas grave. On a un joli pouvoir héroïque. 3-4. Donc on tue ça. C'est pas évident Franchement, est-ce qu'il n'y a pas un play où on fait Anub Et ça Donc Franchement notre main elle est pas dingo hein. Notre main elle est pas dingo Ok, on a le zoc. je pense qu'on va faire le Zoc ici. J'aurais pu faire ça avant. Euh, mais je pense que ça change rien. Je... En fait, je pars du principe que je vais prendre une AO. Après euh... le gars il a trois cadavres hein. Le gars, il a 3 cadavres. Bon, en vrai, c'est vraiment 100%. C'est vraiment, vraiment imperdable. En fait, il a vraiment pas la possibilité. En fait, c'est ce pouvoir héroïque. Je pense que si tu ne mets pas dans le deck les esprits libres, enfin euh, les esprits libres de manière générale, si tu n'as pas la possibilité pour 2 mana finalement de gagner euh, 4, 4 armures ou 5 d'armure, voire plus, euh, je pense que c'est pas un match-up euh, compliqué Mais genre il y a une vraie possibilité de perdre Là il y a zéro possibilité de perdre Ok On a le crustacé qui est cool On a le crustacé qui est cool Euh c'est gourmand aussi Ouais juste un statu quo Juste un statu quo, en fait je vais même le bourrer avec le board, accessoirement je peux le bourrer avec le pouvoir et puis, euh, parce que là, en fait, on est, on, est, on a l'impression d'être. Bon, l'Astalor est parti, mais je pense que l'Astalor, on s'en fout un peu. Euh, là, le truc, c'est qu'on a l'impression d'être derrière sur le machin, mais en fait, on, on génère plus d'armure que lui, plus de cartes défensives que lui. Et puis, accessoirement, on a le Crustacé, qu'on peut proc avec euh, Labyrinthe aussi. D'ailleurs, on va peut-être le faire maintenant. Parce que là, en fait, on n'est pas loin de gagner. Euh, faut voir. Ah je sais pas. En fait j'ai pas un... le, le truc c'est que euh, la question c'est est-ce qu'il aura tout le temps du board C'est pas sûr. Il reste 11 cartes. Je pense qu'on a le temps pour ça. En même temps, c'est strong. C'est pas évident. Juste trade. Hein. Juste trade. Notre prochain draw c'est un Pogoteur. Pogoteur il rase tout. Non mais je pense que c'est. La... Franchement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça On est en plus 3, plus 6 On peut même aller face De toute façon au prochain tour on a Pogoteur qui va tout détruire Je pense qu'on va juste lui mettre un, un, petit coup de, un petit coup de dégâts dans le visage Ouais Donc ça si ça meurt Il est à 4 Ouais non mais c'est le play hein. ETC Alors dans son ETC normalement il y a un Théotard il y a un. Euh... Qu'est-ce qu'il peut y avoir? ETC, Théotard. Je sais plus. Après, chacun a, assez, a son ETC, mais en général, il y a toujours un Théotard. Euh. Bah en vrai peut-être comme nous il a euh, il a la Zola parce que c'est des decks de value donc là on a pogoteur qui détruit tout je pense bon, que c'est juste que juste ce que l'on va faire pardon let's go En fait, le truc, c'est que s'il il rase pas ma 7-7, bah, je peux refaire l'effet derrière. Et puis, euh, et puis, je suis à 12, donc euh, dans l'absolu, je crains rien. Et que je prends que 3 du Mograine. Bon, cette game n'était pas parfaite. Des petites, euh, petites erreurs, mais l'idée, c'est pas non plus de se casser trop la tête, parce que c'est un match-up qui est tellement bon que, en fait, si on se casse trop la tête, on, bah, entre guillemets, on perd du, du de, de l'énergie, on perd du jus dans un match-up qui est free win, quoi. Donc euh, mais c'est vrai que vous pouvez, dans l'absolu, garder les éclipses solaires pour les procès fleuves, même si dans tous les cas, euh, on y arrive à la fatigue, hein. assez, assez tranquillou. Ma main est déjà pleine. Hop là. Voilà, il prend cher au sein. On va commencer à prendre un peu au prochain tour. Mais là il est mort au prochain tour et puis euh, et puis voilà on a géré euh, tranquillement. Et vous voyez c'est vraiment 100%. Hein. Parce que voilà il y a eu des petites... Enfin euh, mon erreur c'est peut-être... En vrai je dis des petites erreurs mais c'est peut-être juste de ne pas garder une éclipse... Euh, un procès fleuve pour éclipse solaire mais en même temps j'aimais bien le côté... Je rentre dans ma curve le procès fleuve donc je trouvais ça intéressant. Voilà, bon, techniquement il est mort. Hein. Oh Alors ça c'est gourmand. Alors ça c'est gourmand. Bon techniquement ça change rien. Euh, en fait faut juste tuer ça. Lui il a une carte. C'est ma carte. Euh, J'ai pas compté mais ça devrait être bon. Je crois que je n'ai pas compté, mais ça devrait être bon. Parce que ça fait 4, 5 et 6. C'est un milliard. J'ai un milliard de dégâts. Bon, en vrai, même sans le machin, il prend combien Il prend 4 et 5. Ah non, remarquez. Euh... Ouais, il fallait quand même tuer le, le Tony. Bon, au pire, on, on, on rasait le board ou on refaisait un play défensif. Mais ouais, je pense que c'est ça mon erreur. Finalement, je suis un peu dur avec moi-même. Je, je, on a toujours envie, c'est vrai, de jouer parfaitement. Mais c'est vrai qu'il y a des match-ups où on n'a pas besoin de jouer parfaitement. C'est des match-ups qui sont tellement bons qu'il faut jouer. Surtout que c'est des match-ups qui sont lents. C'est un deck qui est lent. Donc si on se casse la tête, alors il y a des matchs vraiment où il y a des plays plutôt où on va devoir se casser la tête. Mais là, vraiment, c'est un conseil un peu bizarre. Mais je le donne de temps en temps en fonction de certains decks. C'est ne pas chercher à jouer parfaitement. Parce qu'en fait, si vous cherchez à jouer parfaitement, bah en fait, voilà, je.. Vous allez. Vous, vous risquez de perdre bah finalement un, pas mal d'énergie dans, dans des plays qui. Optimiser ou pas optimiser vont dans tous les cas vous amener à la victoire. Il peut y avoir des malentendus, mais globalement, euh, globalement c'est quand même assez tranquille. Bon, le match-up est très compliqué, hein, contre Paladin. Euh, on cherche pas à battre Paladin, on cherche à battre les decks contrôle, les decks, euh, les decks soit très bursty finalement vu qu'on a beaucoup d'armure, soit les decks très contrôle euh, ou combo. Mais c'est vrai que les decks qui vont, je pense que je fais procès, mais Dans ce match, c'est quand même vachement risqué de faire procès. Je pense que je vais pas faire procès. Je pense que ça sert à rien dans ce match. Je pense que ça sert à rien dans ce match de faire procès. Euh, il faut juste essayer de tenir. Le match-up est catastrophique et il faut essayer de gagner avec nos... Ouais, Anubrakan sous roi, c'est des, des combinaisons un petit peu fortes qui peuvent être pas mal. Euh, Anubrakan... Euh... Bon, la, la tech, c'est euh, Zog Volgroin. Anubrakan, Zog Volgroin, c'est une vraie combinaison de win. Donc on va essayer de jouer là-dessus, mais ouais, Paladin c'est clairement le match -up, le mauvais match-up. Donc euh, voilà, c'est un deck qui, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ce deck-là, il n'est pas tier 1, et j'ai presque envie de dire, dans les tiers 2, c'est difficile de le trouver, parce qu'il est en embuscade. C'est vraiment, c'est un deck méga fort dans la méta, mais c'est un deck counter, et il, y a, il est, le dru, en fait, le druide de manière générale, a un match-up compliqué contre ça. Je vais faire ça, je veux que lui fasse le trade Je veux que lui fa... Mais ma main elle est pas mal hein. sa, sa sortie est pas dingo, ma main est pas mal euh... Enfin il a du piécer ça Donc ça veut dire qu'il a pas de T2 naturel C'est loin d'être Ingagnable hein, comme matchup, hein. c'est juste que c'est compliqué Mais c'est loin d'être ingagnable Je pense qu'il doit pré-shot De 2 dans 1-3 Non il le fait pas Je c'est une erreur Donc là le Pogoteur, c'est super dans le match, évidemment. On a... Euh... Bah, en fait, on va peut-être tuer la 2-2, comme ça, ça affaiblit le soldat. Quoique ça change rien, je pense qu'on va aller chercher les petites créas ici. Ouais. Bon, au prochain tour, on n'a pas un énorme tour. On pourrait faire notre procès fleuve, mais... Après... Ouais, non dans le match, c'est vraiment pas dingue. T'as pas envie de lui donner des, des cartes. Hein. As, en fait, t'as pas envie de lui, de lui affiner sa curve, en gros. Là, je pense qu'il va quand même faire le trade 4-1 dans 3-2. Et à sa place, je ferai 2-2 dans 1-1. Donc, il décide de pas trade. Il joue vraiment comme une patate, pour le coup. Il joue vraiment comme une patate. Bah, écoutez, C'est ça. Hein. Je vais le faire. Hein. Bah là en fait on a on a presque pris l'avance hein. entre guillemets. J'ai un trade là, trade là, trade là. Et là maintenant je vais pouvoir enchaîner avec Souroï, Brecan Et là j'ai quand même besoin d'avancer un peu dans mon deck parce que j'ai quand même des combinaisons aux plus euh, labyrinthe etc. Euh, là je suis quand même vraiment bien. Sa sortie est lente, sa sortie est pas top, je sais pas ce qu'il fait, je pense qu'il s'est trompé avec ce jitterbug il, Vous voyez il a fait une carte de value alors qu'il aurait dû mettre plein de 1 contre nous, en tout cas c'est ce qu'il fallait faire En fait il, il, il joue pas dans l'ordre tout simplement, il joue dans le désordre On va prendre l'armure Je vais trade même si c'est bizarre, mais le truc c'est qu'on a presque envie que notre roi meurt pour pouvoir faire vraiment un joli Anubrekan et tout. Bon, en vrai il sera pas si beau que ça, mais ouais c'est déjà pas mal dans le match, ça va me permettre de gagner du temps. Et là on est quand même content d'être sous le procès, mais vous voyez c'est vraiment, c'est con mais ça se joue sur l'early game. Donc en fait si on fait procès T2, en fait il peut se mettre dans une bonne dynamique, bon après mon adversaire il est... Il, il J'ai l'impression qu'il fait quand même des bêtises mais après ça veut pas dire qu'il va perdre hein, parce que le match-up est quand même compliqué donc même un adversaire qui fait des bêtises il peut être bien. Mais je pense qu'on a en tout cas tenu la première euh, la première phase quoi, ok. pas évident. Hein. Il, serait, il sera pas fou lui. En même temps là il faut faire des choses sinon on est mort. Hein. Ouais on va l'occuper hein, entre guillemets. Hein. Ouais, je vais quand même piocher les bêtes Ça c'est pas mal Bah écoutez, on a mis quand même un board Donc c'est ce qu'on voulait, c'était les petites 1-9 qui sont quand même bien relou pour lui euh, on, on a un board qui va pouvoir... Euh, avec ce board on va tenir en fait, on va pouvoir détruire un peu ça, gagner du temps on a notre pogoteur qui on sait qu'on botte avec euh, le, le petit avocat, l'avocat. Euh, on a le labyrinthe qui fonctionne avec l'ozumat. Et, euh, et puis voilà, petit à petit on avance aussi dans son deck. C'est aussi le but, hein, C'est le problème, c'est que c'est pas genre on a un deck combo qui gagne en un tour. On a un deck combo qui gagne en plein de tours. Donc chaque fois il va proposer des boards, parce qu'en plus lui il pioche son deck, donc <rire> logiquement il est censé proposer des boards menaçants à chaque fois. Et nous chaque board menaçant on doit les gérer. Mais on peut, on peut le faire. C'est tout l'intérêt de ce deck, c'est que même dans les matchups compliqués, il peut. Même j'ai presque envie de dire plus que les autres druides, parce qu'il met un peu plus l'accent sur le côté défensif avec justement euh, les doubles combinaisons d'AOE. Lui, il est vraiment ca casse-bonbon. Hein. Bon, pioche mon grand pioche. Il aurait peut-être dû commencer par ça, non euh, Quoi que non, il pouvait. Ouais, je sais pas. La soldate, bon. La grubie. Euh C'est quoi le play? On est en deux. La question c'est, est-ce qu'on balance un pogoteur là? En vrai, le pogoteur est peut-être pas si mal. hein. Ma main est un peu pétée. Je prendrais pas le Finley. Je crois que je vais balancer un peu Gouter. Ça, ça, ça. Ça fait chier de perdre le. ça m'embête de perdre le bord, pardon. Mais c'est le play je crois. En fait j'ai envie de développer le labyrinthe aussi. Que faire on n'attend personne. On Va le faire, mais je suis un peu embêté. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je crois. Ouais, le problème c'est qu'on a un tour un peu un peu fadasse, quoi. On a un tour fadasse mais en même temps il fallait quand même gérer euh, Gérer ces trucs J'ai juste peur que là ils me remettent Un board chiant Alors je pense qu'on a perdu On va voir on va voir mais Peut-être qu'il fallait garder c'était dur hein. Là c'était un spot qui était complexe Ouais c'était un spot qui était complexe Bon il fait une erreur il a peur des PV, c'est une erreur. Okay. Bon, ça, ça va être dur à battre. Oh, c'est fleuve. Je copier ça. Bah, c'est quand même relou pour lui. Hein. Je fais le médic. Ou ouais, alors je fais le pouvoir. Le pouvoir, il est quand même 1-3. Je crois que je vais faire le procès fleuve. C'est dangereux parce que je peux mourir au prochain tour. C'est dangereux parce que je peux mourir au prochain tour, mais en même temps, euh, j'ai quand même un moyen de gagner. Ouais, c'est complexe. Hein. C'est match-up complexe. Le problème, c'est qu'on n'a jamais trouvé notre avocat de l'antre. Donc, euh, le Pogotter, on, on aurait pu le garder, mais c'était vachement. Euh, je pense que c'était vachement greedy. Au pire, on a le finelet hein. J'ai pas envie de le faire maintenant, mais au pire, on a le finelay. Ouais, ça va être complexe. Hein. Ça va être extrêmement, extrêmement complexe. Ce qui est bien c'est qu'il essaye de détruire un petit peu nos créas. Je pense que ça va se jouer vraiment à pas grand chose. Hein. Nous on va vraiment... En fait ça c'est horrible. Mais je pense qu'on va vraiment essayer de se défendre. Ouais mais là il creuse dans son deck non, non. Bon. Ouais je suis à 6. Malheureusement je pense qu'on n'y arrivera pas. Labyrinthe. Non, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ah, c'est dur, mais en même temps, c'est pas bah, un peu logique. Je crois que oui. C'est dur, mais c'est logique. Hein. Trop complexe. Ouais, l'ozumat est bien, mais malheureusement... C'est pas évident, parce que je pense qu'il y a moyen de gagner ce match. Mais il faut que je le joue différemment. Je pense que je dois développer... là, la... En fait, je dois me mettre dans des setups. Là, ce que j'ai pas fait, c'est que je, je me suis pas mis dans des setups. C'est-à-dire que j'ai... C'est clairement mal joué de ma part, parce que... J'ai voulu me défendre au tour à tour. Et je pense qu'à un moment, je dois juste accepter le déséquilibre. Et c'est-à-dire mettre un labyrinthe, il m'attaque parce qu'en fait j'avais jamais la place pour jouer labyrinthe et ensuite je me dis bah à cause du match je peux détruire le board et ça, ça, ça peut me permettre justement de, de prendre le déséquilibre et de le récupérer derrière avec un plus 1, vous voyez de faire un moins 2 plus 1 euh, commencer à moins 2 et finir en plus 1 là j'ai toujours voulu être à plus, plus 1 plus 1 à chaque fois par rapport à lui en termes de tempo, en termes d'initiative etc mais en fait in fine euh, bah, à la fin je me fais découper parce que bah forcément, les bouclés divins, le board devient de plus en plus gros et je peux plus le gérer. j'ai pas mon, mon avocat avec mon mon, avec mon Pogoteur. Mais c'est pareil, peut-être que justement, le moins 1, on peut aussi se le prendre avec le Pogoteur. C'est-à-dire qu'on ne joue pas Pogoteur, on le laisse nous bourrer et on se dit « De toute façon, il faut un peu chatter dans le match. » On a eu un early cool. Et c'est là où on doit peut-être saisir l'opportunité de gagner. Ouais, le match-up est bon. Euh, saisir l'opportunité de gagner, justement, avec, euh, avec une, la fameuse combo qui permet de détruire... Enfin, une des combos qui permettent de détruire le board. Donc, ça, c'est ce que j'ai mal fait dans ce match. Je pense que leur lit est bon et à un moment, je dois peut-être, justement... Enfin, comment dire... Alors, c'est un peu technique, parce que là, peut-être, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais juste, Fichou, t'as mal joué. » Mais, en fait, j'ai pas mal joué... Enfin, comment dire... C'est un peu précis. Je vais essayer de l'expliquer, quand même, pour ceux, en tout cas, qui ont envie de m'entendre. Qui ont envie de m'écouter. Euh... Ouais, je pense qu'on a besoin d'un pouvoir Week fort. Je pense que je vais faire la vendeuse maintenant, quoique non. En gros, tout le match, en tout cas le début de match, j'ai toujours essayé de détruire à chaque fois son board. Il fait du board, je le détruis. Il fait du board, je le détruis, voire peut-être même limite je prends un peu d'avance sur le board. Parce que je sais que je vais perdre de l'avance à un moment. Sauf qu'à un moment, ce gameplay là, il fallait que je m'en détache. Il fallait que je me dise « Ok, maintenant je laisse prendre le board et moi je mets en place un setup. » Et ce que j'ai pas fait, ce que finalement j'ai continué vous voyez, vous sur ce timing parce que j'ai joué un peu mécaniquement. J'ai continué sur ce tempo de « Il met du board, je le détruis, il met du board, je le détruis. » Et à un moment, bah, je me serais dans, dans, dans une impasse en fait, tout simplement. Donc là, c'est mon erreur. Mais vous voyez, il suffit d'un match pour comprendre le gameplay et, euh, et, et, euh, et arriver à comprendre l'entièreté d'un matchup. J'espère que ça vous aide et que vous n'êtes pas trop véhément euh, envers moi. Sur sur, ce, sur cette game Je l'espère en tout cas euh, Bon on a ça qui est cool On a un 3-3 Toi là dedans Est-ce qu'on fait la vendeuse Est-ce qu'on fait le flutiste ah, La vendeuse est plus relou à détruire et là on est pas mal, hein. on stack pas mal d'armure, surtout qu'il a la sortie un petit peu agressive Alors euh, le problème c'est que c'est quand même un deck qui jouerait natal Donc c'est un deck qui va plutôt jouer euh, euh, mid range, Donc euh, assez euh, assez lourd normalement dans la curve Il doit y avoir des T5, des T6, des T7 et plus Donc faut, que, faut quand même faire gaffe On va prendre les manas tout de suite Et on va continuer de faire le pouvoir, hein, ma foi Ça nous fait de l'armure. La prochain tour, on a un joli sourroi. Pour le moment, ça me va. Mais ouais, je... Vous voyez, c'est important parfois de faire un peu de théorie. Alors, c'est frustrant. C'est vrai qu'on perd le match sur une connerie. En fait, c'est une connerie qui est... C'est pas une erreur de gameplay. Vous voyez C'est vraiment une erreur, de, de, une erreur théorique, en fait. C'est pour ça qu'à la fin d'une du, game, c'est toujours important de se dire « Bon, j'ai gagné, j'ai perdu. » Ça, on s'en fout. C'est un peu result-oriented, mais... Est-ce que j'ai bien joué Est-ce que je, je pouvais pas mieux faire Quelle que soit finalement l'issue de la game, hein, que l'on perde ou que l'on gagne, est-ce qu'on n'aurait pas mieux pu mieux faire et comment Et là, même si je gagne ce match, alors c'est plus difficile quand on gagne le match de, de, de faire cela. En vrai, on peut presque développer les 2-3-3. Plein chemin. Bah, c'est des bons trucs, hein. La nature communique à travers ma musique. Franchement, c'est des bons trucs, hein. La question. Euh, je vais le pré-shot, ce truc. Bah, j'ai pas envie qu'il. Ah, le problème, c'est que si je fais sous-roi, il trade et récupère 2-3-3. Ça peut m'embêter. Là, franchement, mon board, il est quand même très emmerdant pour lui. Et il peut pas vraiment setup, entre guillemets, un létal en 2-3 tours. Parce que je suis à 32, je peux gagner de l'armure. Donc là, il est quand même obligé de, juste de se concentrer sur le board. Mais voilà. Essayez de faire ça. Ça, ça permet aussi accessoirement d'être moins frustré, parce que si vous perdez, juste on est frustré, on passe à autre chose. Mais en fait, si vous analysez la game, cette frustration elle va se transformer en presque en fierté de se dire « bah, je suis arrivé à trouver le gameplay qu'il fallait », parce qu'en fait, il n'y a aucun match-up qui est ingagnable. Euh, on n'est on est plus dans des match polarisés comme au début du jeu. Donc en fait, chaque match-up a sa di ses difficultés propres évidemment, plus ou moins élevées, mais il y a toujours la, la, le moyen de gagner. Même si le match d'avant, euh, allez, je vais gagner 40% du temps. Ces 40%, je dois savoir comment les gagner. Et vu que mon départ était bon, et qu'en plus, je pense qu'il a mal joué au début, j'étais dans une situation où je pouvais gagner. Ça ne veut pas dire que j'allais quand même gagner, même en jouant bien, mais voilà. Bon, j'arrête de vous saouler avec ça maintenant, mais... Faut bon, Faut faire gaffe quand même. Hein. Ça, ça nous va. Ça, c'est un truc qu'il doit détruire. Et non... Après, il ne sait pas qu'il y a spécialiste des reprises. En vrai, je pense qu'il ne va pas le détruire. Ah, peut-être. Quoique. Bon, on est pas mal. Ça, c'est gros. Hein. 3-4. Mon hein. board, il est à peu près existant. Oh, c'est pas sûr qu'il trade la 6-3. Ouais. En vrai, euh, 5-4 dans 6-3, c'est pas sexy du tout. Ouais, là, j'ai un... les spécialistes qui sont, sont géniaux. En vrai même là dessus c'est cool, franchement Non mais là dessus c'est trop bien On a un gros trade là ah, Il faut quand même faire gaffe Donc dans l'idée de faire gaffe c'est peut-être les détruire genre, genre je détruis lui et j'en écrase un Juste Histoire 2. En fait c'est pas value mais on s'en fout. J'ai vraiment pas envie qu'il qui me tue là sur un malentendu. Donc j'ai quand même envie de prendre les 6 d'armure. On sait jamais, on sait jamais. Bon faire gaffe quand même dans, dans la bataille de bord C'est bon. Les macaques, les macaques ils sont un peu chiants quand même Les macaques sont un peu chiants ouais, Le problème c'est qu'ils piochent plus là C'est crado ouais, J'ai pas envie de lui donner des 3-3 mais en même temps Bon, En vrai heureusement qu'on a ce, ce, ce pouvoir Mais euh... Bah là il faudrait peut-être Nourish pour piocher Ou tout simplement euh, Un pogotor pour récupérer le board ce serait pas mal Et évidemment procès fleuve pour être cool Après il faut faire quand même, bon on est bien en life hein, Heureusement Mais ça fait un peu flipper En fait ce qui fait flipper, c'est ce... ce qui fait euh... Euh, Flipper c'est ce Natal. Bon déjà il a pas trouvé de grosse créa avec ça mais le Rénatal, il... ça veut dire que justement, il y a des monstres. Là, pour le moment, ça va. Je gère. Pour le moment, je gère. Ah, c'est bien ça. que ça change quelque chose C'est ça Non c'est ça Bon de toute façon je détruis tout Donc là j'ai détruit le board mais je suis pas sous procès fleuve vous voyez on va peut-être perdre parce qu'on est pas... <rire> Ce serait rigolo en vrai Parce que là on a pris le contrôle du board c'est relou C'est Euh. Très très relou Ah ça c'est pas mal De toute façon j'ai pas le choix hein. C'est juste que Là il a quand même un truc qui est monstrueux Le problème c'est qu'on peut pas le shooter tout de suite On est plus 3 plus 5 Est-ce qu'on tape dedans une fois Je pense pas Prochain tour je pioche 3 cartes faut juste espérer que ces 3 cartes soient bon. Bon après je gagne 5 life et lui il me met 8. Il, me met... Ouais, non, il me met beaucoup en vrai. Il me met 5 plus 2, 7 plus 3, 10. Ouais je pense qu'il va gagner avec ça. C'est assez bizarre mais ça c'est la carte qui met le plus de dégâts dans son deck contre nous. C'est vraiment la carte anti-druide. C'est 10 dégâts. Hein. Là il a mis 20 avec ça vous imaginez. Il a... il... Enfin 17. Il va mettre 17 en, en une attaque avec ça. Ah c'est trop violent. C'est trop trop trop trop violent. Allez 3 cartes ça peut être bien. Sur Zog Volgroin on est bien. C'est assez horrible. Anubrekan, ça a l'air d'exister. Ok. Bon, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'on a le board. On a des beaux bébés. On a des beaux bébés on board. Je, je... Alors là on peut dire ouais mais il fallait peut-être casser plaid. du il fallait pré-shot play du dragon, je pense vraiment pas Je pense vraiment pas qu'il fallait pré-shot play du dragon Je pense que le fait de mettre des créas et j'ai un deck qui met des créas Je pense que c'est suffisant et je pense que c'était trop risqué Oh le banjo, le banjo c'est gros Ça pense qu'il pioche après Ouais le banjo c'est gros, bon On va piocher pas mal de cartes Donc ça c'est cool Le banjo il peut nous set up l'étal. Hein. La question c'est est-ce qu'il va pas nous set l'étal Là on est à plus 3, plus 5, on peut même pas tuer ça. Je pense qu'on est mort. Je pense qu'on est mort sur le banjo. Parce que en fait notre pouvoir n'est pas suffisant pour. Parce que sinon on avait un, un, un play hyper bien. Et là on a un play hyper mauvais. Euh... Ouais on est 3-5, c'est horrible. Oh, on est vraiment à la limite, c'est frustrant. Non, je pense qu'on est mort sur le banjo. Là, voilà, on a trade et trade. Mais je pense que ça, ça, ça va nous, nous mettre trop de dégâts. Ah, c'est frustrant. Mais il fallait procès fleuve. Mais voyez, on est, on est arrivé. Là, on perd vraiment sur procès fleuve. Pour le coup, c'est vraiment la qui nous fait perdre ici. Euh, puis le match-up, je pense qu'il est pas bon. Hein. Clairement, c'est un peu un big paladin, ça. Avec un peu moins de puissance. Mais c'est texturé un peu comme un big paladin. Dans le sens où euh, c'est un deck mid. Donc, l'early, bon... Son early, normalement, il est plus facile à gérer pour nous parce que c'est des créatures qui n'ont pas bouclé les divins. Donc ça, c'est bon. Par contre, cette deuxième phase, euh, bah finalement, c'est des grosses créatures qui sont très très compliquées à gérer. On a évidemment toujours les AoE Bon, là, on n'a pas procès-fleuve, donc forcément, on à un moment, on s'épuise et on n'a pas les AoE. Mais... Euh, alors là, le match-up, il est à peu près 50-50, mais ça reste compliqué parce qu'on est quand même sur un deck excellent. Donc... Euh, allez un mini avantage sur chasseur, mais ça empêche que voilà, on, a, on est quand même dépendant de procès fleuve, en tout cas dans des matchups comme cela. Et vous c'est technique, hein. Bon, autant la, le match d'avant, on a fait une erreur, là, autant j'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur, je pense que juste le matchup est très complexe. Euh, alors, match, c'est plutôt bien. Match, c'est pareil, c'est un deck burst. Tout ce qui est à base de burst, vous voyez, là, on, on, finalement, on perd sur quoi On perd parce qu'à un moment, il y a des créatures qu'on ne peut pas gérer, des énormes créatures qu'on qu ne peut pas gérer, on peut les gérer normalement mais on n'a pas pu, le, les decks qui n'ont pas cette possibilité là, qui juste tuent au burst, par exemple décafrost euh, ou, euh, ou après ça dépend le mage mais normalement mage voilà c'est un peu, mage c'est comme un chasseur agro sauf qu'il n'y a pas les grosses créas après, donc le matchup est bon. On va pas faire, donc là on a c'est cool on a procès fleuve, mais je pense qu'on va d'abord évidemment essayer de mettre du board, euh, je pense que dans ce match, il va jamais prendre barrière. Ça, ah, il va sûrement prendre ça. Okay. En vrai, on s'en moque. Hein. La barrière, elle nous sert pas. Faut, fallait prendre des cartes qui, qui, qui, qui pouvaient nous servir. Ouais, c'est dur. Hein. Vous voyez, c'est vraiment des matchs. Là, on a fait trois matchs. Le premier, bon, c'est 100% win. Ça, bah, c'est cool. 3-1, on peut aller chercher ça. Je pense que ça a du sens. Euh, toujours détruire le board, petit à petit, au compte goutte On n'a pas vraiment... Nos A.O.E. en fait, elles sont assez lourdes, hein, on l'a vu. Donc euh, là, voyez on a fait 3 matchs, mais c'est vraiment 3 matchs méga serrés. Le chasseur, ça se joue vraiment à rien. à une draw, à un procès-fleuve, qui fait que... Bah finalement, tout leur l'early game qu'on a pu gérer, on... on... Derrière, on le... Bah, on, on gagne avec l'A.O.E. Enfin, avec une des A.O.E. Euh... Je pense que je vais faire le procès maintenant Et le chat groovy. Après on a euh, La game paladin Où là je fais une erreur, de, une erreur vraiment théorique Où je dois accepter le déséquilibre je dois accepter de pas gérer son board Me faire, et me, me, me faire éclater La tronche mais par contre mettre en place un, un setup défensif Ce que je n'ai pas mis Et puis voilà donc c'est vraiment trois matchs intéressants et vraiment c'est trois matchs gagnables. Limite même le match d'avant il est peut-être gagnable mais bon. C'est dur quand même. Ok. Bon, en vrai euh, c'est 5-1. Donc c'est quand même pas mal. Encore une fois, si on peut faire le pouvoir chaque tour, c'est un prompt renfort. C'est de la défense. On tue sa créature maintenant. En 5-2 plutôt. Euh... Oh. Alors ça, c'est gourmand. Bon, il a fait de la gourmandise avec le façonneur d'énergie. Hein. Transforme tous les sorts dans sa main en sorts qui coûtent 2 de plus. Donc c'est un deck euh, avec le Grand Magistère Faut faire gaffe Sauf que ce sort là il est fort Sous que ce sort là il est plutôt fort euh, Oh Bah écoutez on va le faire maintenant Parce que je pense qu'on est pas mal Et c'est un gameplay qui est extrêmement agressif Eclipse OC Le pouvoir Ouais Écoutez, ça me plaît bien Ça me plaît bien, je pense. On a, on a besoin de... Ok, le DJ qui part. On a besoin de faire de l'overdraw. Enfin, de, de, de, lui cla... de lui cramer des cartes. Parce qu'en fait, en termes de board, il va quand même être assez fort. Okay. Bon, ça c'est cool. Le labyrinthe. Pour préparer l'autre petit loup. Euh... Franchement, je me demande si je fais pas le pouvoir juste pour de l'armure. Peut-être on va faire ampli audio. Non. Si je prends le mana. En fait, j'ai envie de faire le pouvoir parce que c'est 4 d'armure. C'est con, hein, mais. Je crois que je, je vais faire ça en fait. Je crois que je vais faire ça. Il vidait un peu la main, je pense que ça a du sens vu qu'on pioche beaucoup. Après, Pozok est bien, il en met qu'une dans la main. Crustacé est quand même gourmand. Le problème c'est que si on fait pas crustacé ça, ça lui donne de l'info. Je pense que je vais faire un truc très très bizarre. Ouais, attend... Ou alors je fais juste euh, ampli pouvoir. Ça a peut-être plus de sens. Je vais prendre les trois d'armure ici. Ouais, là, ça crame à mort. Hein. Prochain tour, on a Ozumat. On détruit le terrain. Ça peut se jouer à quelques points d'armure, donc faut quand même faire gaffe. Ah, le Sanctum est un peu chiant. Faire glacer. Hein. Ok. Tu vas trade Ça n'a pas de sens. Donc on va... Ça je vais le faire à la fin du tour. Euh... Est-ce qu'on fait un nub Pas vraiment. Donc là on détruit tout. On a récupéré le board. On fait une forme aquatique. Bon, on s'en fout. En vrai on s'en fout pas mais... Un peu pareil. Euh... Ok. Ma main est déjà pleine. On est bien en termes de points de vie. Il y aurait 7 cartes dans le deck. Oui, ça va vite. Hein. Ça va très très très très vite. Mais faut pas hésiter. Hein. C'est peut-être, c'est c'est sûrement. Bah, je l'ai analysé tout à l'heure, mais c'est sûrement ce que j'ai mal fait contre le deck Blood, c'est que. Peut-être que Eclipse plus euh, procès c'est vraiment fort dans, contre les matchs un peu contrôle Bon là c'est pas un match contrôle Enfin c'est un contrôle mais là il est un petit peu en mode prise de bord Donc il faut quand même que je sois dans l'urgence Vous voyez c'est un peu comme euh, bon, le, contre le chasseur je n'avais pas le procès fleuve Mais à un moment il faut aussi gagner Et gagner c'est amener l'adversaire vite à la fatigue Pour le coup Attends, ETC, que ça soit la mode, hein. Là il sait que c'est pas gagnable il y a un pouvoir qui est trop fort. Enfin Pour deux manages, je prends trois d'armure, c'est quand même important. J'ai le board accessoirement. Donc là, on va évidemment oh, se défendre. Ma Est-ce est qu'on veut détruire nos créas Pas toutes, si. Pas toutes. Bah en vrai, je pourrais même faire ça. Je sais pas si ça a du sens. Je crois que ça a du sens. Non. Non J'ai un autre play en fait. Je juste prendre l'armure quand même. Ouais, on va, on va quand même assurer la game. La game, elle est gagnée, donc euh, autant l'assurer. Genre, aucun risque, aucun risque, c'est important. Non, non, je pense que le play était pas mal là. Le play était pas mal en plus en termes de, de place, c'était vraiment bien. J'ai presque pas fait exprès de faire ce play parce qu'à la base, j'avais prévu de trade au compte goutte. Et finalement, le, le, peut-être que je dois d'abord trade la 2-2. Parce qu'en vrai, pff, quoi que, en vrai, ça s'est vraiment mis parfaitement. Non ça change rien. Non si c'était. Je pense que c'était le play, mais j'étais pas parti là-dessus et finalement j'ai changé de... de ligne de play, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ok. Bon ça c'est pas très très grave. Là on va sûrement faire sur roi et gagner de l'armure. Pourquoi on a Anub. On a. Ouais. Bon, il a 3. Trois... Après il y a euh, crustacé, hein, en vrai. On n'a pas gagné. Est-ce qu'on fait pas un play genre à base de... Un, biais, un play très très violent à base de crustacés. On Ma va bah, pas l'étaler si on fait crustacé mais... Alors, je pense qu'on va assurer avec ce roi hein. En vrai, je suis en train de me dire on peut quand même faire Crustacé, je crois. Non, je crois que je vais faire le play violent à base de Crustacé. Ouais, je me fais plaisir, là. Là, je fais le play gourmandise, là. Et je suis à 20, franchement. DJ, en plus, son DJ, il est passé. Encore, s'il n'y avait pas DJ Milouz qui passe. Non, mais même, quand bien même, il fait DJ Milouz et derrière, il a pas l'étal. Donc, il est obligé d'attendre encore un tour. Et là, en termes de fatigue, c'est vraiment hardcore. Bon bah écoutez, cette game était propre. Vous Voyez, on a fait 2-2. J'ai pas joué parfaitement, mais ça demande quand même beaucoup de concentration. Et, Et c'est un deck, voilà, j'ai pas un énorme volume. Hein, j'ai euh, le, Ce genre de deck comme ça, qui sont un peu... Même si j'aime, j'adore Druid, mais c'est des decks qui sont... Euh, à l'heure actuelle, qui sont un peu hors méta, en tout cas qui, qui tendent à, à, à prendre une place en, en tier 2, voire en tier 1, mais en tout cas qui sont, des très, qui, qui sont des decks en devenir, parce que joués par des top joueurs, parce que popularisés sur Twitter, euh, popularisés un peu sur YouTube également, donc euh, voilà, c'est pour le moment des decks qui sont euh, tout le radar, si je puis dire, mais qui clairement peuvent, euh, peuvent vraiment prendre une place en, en tier 1, tier 2. Alors déjà tier 2, on verra tier 1 ensuite, mais... Déjà tier 2, je pense que euh, c'est clairement pas choquant. En tout cas, vraiment foncé. Si jamais vous, vous êtes à l'aise avec ce genre de, dru, de deck, de druide, et que vous avez envie aussi de, de prendre le temps de, de le tryharder, hein, parce que moi, vu que je fais une vidéo par jour, en général, j'essaye de faire 4-5 games avant la vidéo quand même, ou euh, une ou deux heures de, de, de gameplay avant la vidéo. Et je peux pas faire une journée complète pour une vidéo. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques petites erreurs, mais voilà, au fil, au, finalement, vous voyez, au fur et à mesure de la vidéo, on arrive à voir les erreurs, machin, et je trouve que c'est presque même plus intéressant sur le plan, du, le plan de vue pédagogique de, de faire ce système-là. Il est mort, là. Il prend 5, donc il prend 6, 7, 8... Il est mort, non est un euh... est un Je crois que j'ai perdu. Enfin, pas j'ai perdu. Euh, je crois que j'aurais pu gagner euh, différemment. Parce qu'en fait, il me restait un crustacé cupide dans le deck. Donc, je crois que j'aurais dû faire Finley. Labyrinthe crustacé Bon ça change rien Mais Vu qu'on a un deck fatigue fallait. Après c'est rigolo de tuer De Ragnar Mais en vrai j'aurais pu gagner au... à la fatigue ça aurait été rigolo Bon bref Merci à tous en tout cas D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle elle, elle vous a aidé à comprendre voilà un deck euh, Voilà je, je, je sais pas J'ai bien aimé cette vidéo Je trouve que c'est C'est intéressant aussi de Parfois faire des erreurs et, euh, et c'est ça, les, les erreurs font progresser, et voilà, là il y a eu vraiment 4 beaux matchs, je trouve, quatre matchs différents, enfin voilà, vraiment foncé. moi j'adore ce deck, et, euh, et je pense que ça peut vraiment être le pareil pour vous, mais voilà, c'est un deck technique, vous euh, voyez, moi je fais des erreurs, alors que j'ai quand même beaucoup d'expérience sur le jeu, enfin c'est mon travail, je fais que ça, euh, donc peut-être que les premières games, vous allez vraiment vous prendre les pieds dans le tapis, mais à, au fur et à mesure, vous allez vraiment prendre du plaisir justement à, à, bah, à gagner avec un deck comme ça, et encore une fois, c'est vraiment un deck qui peut clairement, dans une semaine, devenir euh, un des meilleurs decks du jeu. Et à ce moment-là, euh, bah justement, ça peut. Bah vous, vous, finalement, vous aurez, vous aurez de l'avance par rapport aux joueurs qui vont s'y mettre un peu plus tard. Donc voilà. Prenez de l'avance, j'ai envie de vous dire, avec ce deck. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde